ça, euh... ça c'est dommage comment ça je suis méchant mais lui qu'est-ce qui se passe mais ça c'est bien Ouais, moi de mon côté, ça reste quand même assez compliqué de suivre les... ce que tu expliques en même oui, temps que jouer, un minimum. Mais sinon, est-ce que ça me permet de revenir à cette merde ça, ça, passe à 2. Ça aussi. Oh là là. Ça a déjà ça. Ça, ça, je prends 10. Alors, euh, très bonne question Galandur, euh, Diddels est en VF, euh, c'est parce que c'est moi qui le spec. et moi je suis en VO, euh, parce que honnêtement les, les, je trouve que dans horston pour le coup les voix euh, en VO sont, enfin en VF pardon, sont... sont pas top, à part certaines qui sont très très drôles, euh, le reste ah, des voix je, je les trouve... Euh... Toutes parfaites en VF <rire> Mais voilà, mais je, en fait, je, je suis pas un ordre au point de jouer à World of Warcraft en VO parce que en fait, j'ai commencé quand j'étais gamin genre quand le jeu est sorti donc euh, genre début 2005 et bah j'avais quoi j'avais 5 ans euh, Bah non j'avais 10 ans 5 <rire> ans tout de suite euh, bah j'avais 10 ans et euh, du coup j'allais pas jouer en anglais quoi et par habitude en fait je joue toujours en français voilà mais là pour le coup oui c'est c'est c'est Didal si joue sauf que je le spec donc c'est dans ma langue. Euh, moi. euh voilà. Du coup euh. Je, je me sens pas de commencer le, la suite de l'histoire de Medivh maintenant parce que c'est vraiment très très long. Oh non non mais pas de soucis. Euh, avec le, le Surtout la grosse coupure qu'il y a qu'on est obligé de faire, euh, je pense que je vais quand même euh, d'abord faire la partie euh, Nerzul pendant du coup le stream de l'extension, du coup je pense que ce sera un stream un peu plus long que ce... Enfin, ce sera un vrai stream déjà, pas juste un lorestone euh, euh, dans son coin. Ce sera à la fois un stream découverte et un lorestone je pense, on va encore réfléchir à l'organisation de tout ça euh, avec euh, avec Diddles. Et euh, on, du coup on, on va à la fois présenter donc, les nouveaux héros avec leurs cartes légendaires, tout ça vite fait, enfin... On va pas se concentrer là-dessus non plus parce qu'il y a plein de youtubeurs euh, beaucoup plus influents oh oui. sur, euh, sur euh, Hearthstone euh, qui l'auront fait euh, plus vite et mieux que nous. Mais euh, voilà, ce sera genre une petite présentation vite fait quoi. Euh, et, euh, et du coup, ensuite, euh, on fera la partie de lore. Euh, et du coup, euh, sois rassuré, tu ne seras pas obligé euh, de, euh, de jouer euh, quoi que ce soit de, de spécial. Vu que bah, pour le coup des, des chevaliers des chevaliers de la mort, pardon il euh, y en a un peu de toutes les races et, et de toutes les classes entre guillemets vu que c'est des gens un peu zombifiés pour faire très très court encore une fois. Euh, mais j'expliquerai mieux au prochain épisode de Lordstone Stone T'as vu quand je fais le teasing et tout Ah ouais le euh... petit teasing. <rire> bon je me fais tuer. Donc, euh... Donc voilà, vous verrez tout ça dans... Dans deux semaines à peu près je dirais. Un truc comme ça. Euh voilà. J'ai littéralement deux points de vie. J'ai plus aucune condition de victoire parce que j'ai utilisé ma pyro sur un sur un truc pourri là. <rire> Tellement triste. Mais ouais donc du, du coup c'est par rapport à ça qu'il a son petit bâton et que Khadgar là aussi dans, en tant Exactement. Alors un c'est exact, une très très bonne remarque. Parce que euh, sur, la, sur la carte là que vous voyez, le cri de guerre c'est donc équipé à tièche grand bâton du gardien. Alors, grand bâton du gardien, vous m'avez écouté, vous vous dites, hey, « eh mais le gardien c'est pas le gars qui est euh, euh, qui protège l'ordre de Thiech's et Eh bien oui, c'est bien, vous avez suivi. Euh, et du coup, euh, Medivh a ce bâton parce que c'est le bâton des euh, gardiens, tout simplement. Euh et euh, du coup Aegwin l'avait porté avant lui même si elle l'a pas porté pendant très longtemps pour des raisons un peu euh, que j'ai un peu oublié je vous avoue mais en gros elle l'a porté aussi parce qu'elle était gardienne euh, et lui la possédé du coup euh, pendant, son, pendant son temps en tant que gardien de Tirisfal. et euh, je me rappelle plus si euh, il le récupère après euh, comment euh, qui s'appelle quatre je sais plus s'il a Atièche ou si a est genre euh, le... Coin. Je crois que Atiesh est détruit parce que dans World of Warcraft tu peux crafter Atiesh. Euh, D'ailleurs il y a une partie de Atiesh qui a été mangée par Ktoon. Du coup tu dois genre tuer Ktoon euh, pour récupérer que son... le... ça euh, Ouais. Parce que tu tues Enfin tu tues pas Ktoon mais en gros tu le repousses quoi. Enfin tu vas pas te tuer un dieu très ancien alors que toi t'es un petit pélo, tu vois. Euh, mais enfin, euh, en gros oui voilà. Enfin les dieux très anciens j'en reparlerai après. Euh, après. Ça, plus tard. Voilà. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire à part ça euh... Oui et du coup là on n'a pas vu, à part euh, Guldan en fait, on n'a pas vu de gens euh, qui sont très connus euh, pour, euh, pour ceux qui ne jouent pas à Hearthstone. Mais rassurez-vous, euh, quand Medivh revient en fait, il revient euh, à la période où euh, Anduin est Roi... Je crois, non Anduin est prince, euh, Jaina est euh, présente, euh, Trall est là, enfin tous les gens un peu connus quoi, genre Trall, euh, Trall Jaina, euh, Anduin est vivant, enfin euh, vivant dans le sens il est né, euh, pas dans le sens vivre, <rire> hein. il est il est encore vivant dans, War dans Warcraft, hein. j'ai rien spoilé à personne, euh, donc Anduin est vivant, enfin euh, jeune <rire> encore une fois, euh, ce genre de choses, donc il y aura des gens il y aura plus de gens que vous connaissez je pense dans les prochaines, euh, dans les prochaines histoires. Euh, et pour faire un, un, une petite chronologie, puisque la chronologie peut être assez complexe. Euh, pas tant parce que les jeux sont dans un bordel, au contraire ils sont vraiment linéaires. C'est à dire il y a Warcraft 1, puis Warcraft 2, puis Warcraft 3, puis Frozen Throne, puis World of Warcraft. Et ensuite dans World of Warcraft, toutes les extensions sont dans l'ordre chronologique, à part euh, Warlords of Draenor qui est en fait un présent alternatif. Mais on s'en fout de Warlords of Ranor parce que c'est une extension de merde. Euh, mais plutôt, c'est plutôt compliqué parce qu'il se passe beaucoup de choses en parallèle. C'est-à-dire que pendant que je vous racontais tout ça, bah euh, euh, avant il y avait genre les, les elfes de la nuit avec leur puits d'éternité, machin. Il euh, y avait à côté de ça genre les elfes de sang euh, dans leur délire. Enfin, euh, il se passe toujours plein de choses en parallèle en fait dans Warcraft. C'est pour ça que c'est assez chaud de faire ce genre, euh, genre d'émission. Euh, mais euh, voilà, c'est pour ça que je fais de mon mieux pour, euh, pour euh, concaténer euh, correctement les, les informations oh, nécessaires. <rire> Mais quoi <rire> C'est un mot français, <rire> laisse-moi. <rire> euh, donc voilà. Oui. Euh, voilà. Du coup, donc, euh, ce que je disais au début, euh, vous... il y aura plus de gens que vous êtes susceptibles de connaître euh, après. C'est-à-dire qu'il y a, a Garrosh aussi, je crois au même moment, faut genre à la période de Jaina et tout. Euh, J'essaie de voir par rapport aux, aux héros jouables. Euh, ouais d'ailleurs dans les héros jouables, c'est euh, techniquement il n'y en a pas beaucoup qui sont en vie. Si j'avais euh, suivi 2-3 euh, trucs. J'ai regardé la liste euh, des, de tous les héros, donc du coup en comptant les héros alternatifs aussi. Euh, alors donc dans les héros classiques, on a Malfurion. Alors, Malfurion, euh, il est en... Vie <rire> a <'as> un doute <rire> non, mais non, mais non mais en plus, alors... Bon, euh, longue histoire, mais euh, quand je vous expliquerai ça donc au retour de Medivh, euh, les elfes de la nuit qui sont censés être euh, immortels euh, vont sacrifier leur immortalité pour euh, faire un truc. Vous en saurez plus au prochain épisode. Euh, donc voilà, j'ai un, un doute, mais je crois qu'il est. qu'il est encore vivant. Euh, Rexar, euh, bah. Pff, Rexar, en fait, c'est un, un chasseur trappeur en fait, il fait assez d'ailleurs dans son coin, mais euh, de mémoire, il est vivant. Jaina, elle est vivante, euh, d'ailleurs, elle est très importante dans Légion, la dernière extension de World of Warcraft. Uther est mort. Euh... Oh mon dieu! <rire> euh, Uther, qui est donc le père d'Arthas. Arthas qui est donc le deuxième roi Lich, voilà, euh, qui est accessoirement le roi Lich le plus connu. Mais euh, c'est le deuxième parce que il vient après Ner'zhul et je vous expliquerai ça à la prochaine émission. C'est Arthas le roi Lich <rire> Quoi euh, Anduin, euh, bah Du coup, Anduin qui est euh, roi Durlevant il est vivant, euh, Valira elle est vivante. Ah oui d'ailleurs, un truc euh, que j'ai oublié de dire par rapport à Garona c'est que il euh, y a beaucoup de gens quand ils ont vu que c'était Valira euh, l'héroïne euh, voleur on dit oui mais pourquoi c'est pas Garona elle est plus importante que Valira et tout je suis à moitié d'accord avec ça on va dire enfin les deux ont leur importance c'est juste que Garona elle est importante sur un truc très court et plus marquant alors que Valira c'est un peu plus sur la durée c'est à dire que Garona elle se pointe euh, elle reste genre pendant je sais pas quelques mois enfin genre on va dire un an à peu près le temps qu'elle euh, qu'elle euh, qu accouche de, de Médane et tout, elle est importante pendant vraiment une tranche de un an, euh, jusqu'à la mort de Medivh, ensuite... Voilà. Alors que Valyra, elle est moins euh, cruciale, mais elle est importante sur des périodes plus longues. Donc je trouve que les deux auraient été un bon choix, en fait. Euh... Attends, quoi Euh... Euh, ah, bataille de nerd. Ah, mais oui, je suis. Attends, mais non. Euh, c'est comment il s'appelle C'est pas Uther, c'est Terenas. Uther, c'est. Euh, comment C'est son oncle Putain, je suis trop con. Oui. Euh, merci. Euh... <rire> merci. <rire> Galandure. Euh, oui, c'est pas son père, c'est son oncle, à Arthas. C'est euh, Terenas, son père, je crois. Non, mais en même temps, si tu voyais les, les liens de parenté dans, dans le truc, en plus, je crois que c'est même pas Terenas premier, c'est Terenas deuxième parce qu'il y a eu un Terenas avant. Enfin euh, bref, euh, c'est un bordel monstre. Euh, mais du coup, oui, pardon, putain, je disais n'importe quoi. Donc c'est son euh, oncle, Uther, donc le, le héros paladin euh, de base. Euh, c'est l'oncle de euh, comment, de Arthas qui lui est pour le coup vraiment le deuxième roi Lich. Hein, ça, je me suis pas planté. Uh, Tral, uh, du coup c'est un chaman, uh, le chaman le, le plus connu, uh, qui uh, mène un peu les, les orques uh, et qui va être à deux doigts de se friter contre Jaina uh, pendant la période du retour de Medivh en fait. Uh, bah, en gros voilà, lui il va uh, un peu rassembler la horde entre gros guillemets. Encore une fois je résume. Hein. Euh, parce que j'ai pas le temps de, de tout vous expliquer maintenant, mais c'est pas le but. Euh, Guldan, bah j'en ai parlé. Euh, Garrosh, euh, bah lui c'est un c'est un orc euh, qui, qui va un peu. Euh, comment dire euh, Comment expliquer Garrosh Parce qu'il y a toute une histoire entre lui et et Grommash et tout. Euh, Grand mage, c'est pas son père. Ouais, ouais si. Il euh, y a beaucoup à dire en fait sur lui, mais en gros, ouais, c'est un, c'est un... un, guerrier qui a un peu euh... Euh, guidé une, une faction des, des orques. Si je dis pas de bêtises. À l'époque, euh, ils étaient en Outre-Terre, Ensuite, il rencontre Thrall et du coup, Thrall lui dit, hé, hey, rejoins la, la, la horde. Et euh, Garrosh lui fait, ok. Euh, voilà et euh, il est important parce que il, est, euh, il combat les, les troupes du roi liche euh, quand ils vont euh, bah quand la horde et l'alliance vont, vont s'allier pour, pour affronter tout ça euh, ils vont aussi être, il va être aussi être nommé euh, euh, chef de guerre de la horde je crois euh, du coup ça c'est dans euh, Attends, est-ce que c'est dans Draenor Oui, c'est dans Warlords of Draenor euh, que, en gros, il a, euh, il fait un peu n'importe quoi avec la horde et euh, et du coup, il y a pas mal de gens, genre Vol'jin, qui est le troll le plus connu, qui fait hey, « eh mais euh, tu fais de la merde et tout euh, !» Et euh, du coup, euh, qui, qui va demander de l'aide à l'Alliance pardon et qui, du coup, vont aller destituer euh, Garrosh. Et donc... Euh, ce moment, ça va être dans le, le raid du siège d'Orgrimmar d'en haut. Euh, et ensuite, euh, du coup, il, est... il va être jugé euh, pour, euh, pour, ses, pour ses crimes. Euh, et il va s'enfuir. Euh... Alors, attends, que je me rappelle bien. Je, je ferai un épisode spécial sur lui. Hein. Là, c'est pas, pas frais dans la mémoire, mais en gros, je crois que... Dans l'extension en Pandarie, donc Mr. Pandaria, euh, il est censé être jugé, sauf qu'il arrive à se barrer. Et du coup, quand il se barre, il va du coup dans la Draenor de la, du présent alternatif. Euh, et du coup, il crée la Horde de Fer, etc. Euh, et euh, ça, c'est dans Warlords of Draenor. Et ensuite, il se fait péter la gueule et il meurt dans un dans un, un V1 contre Thrall, qui est d'ailleurs une cinématique ultra stylée. Euh, voilà. Oui voilà, comme dit dur donc ça c'est dans... Euh, Myst of Pandaria, puis ensuite Draenor, c'est ça. Euh... Ensuite y a qui d'autre euh... Donc du coup... Donc, bah, Medivh, j'ai déjà parlé de lui. Euh... Khatgar aussi euh, Khatgar, j'ai déjà euh, parlé de lui. Après Khatgar, bon il reste euh, il reste important, donc il fera d'autres trucs après, donc j'en reparlerai. Euh, ensuite il y a qui d'autre Ah oui il y a Aleria pour les chasseurs. Alors Aleria, elle euh, c'est donc une elfe de la nuit euh, qui est importante pendant la seconde guerre, je crois. Euh, donc il va aider l'alliance euh, de Lordaeron euh, contre les euh, contre les orques. Euh, je crois que c'est ça pour Al'eria. Donc en gros voilà, elle mène euh, elle mène des euh, des des ouais des sortes de rangers quoi euh, contre la contre la horde enfin contre la horde Non, plutôt contre les contre les orques on va dire parce que la horde bon c'est pas encore créé techniquement pour pour résumer il euh, ya qui d'autre euh, Liadrine, euh, elle donc c'est une euh, c'est une euh, haute elfe euh, qui euh... alors si je dis pas de bêtises elle est pas vraiment paladine euh, mes prêtresses au début, sauf qu'en fait euh, quand il y a l'invasion du fléau, donc euh, bon le fléau pour faire court c'est genre euh, le euh, tout ce qui est euh, comment euh, Arta et tout, enfin genre les euh, ah j'ai perdu le mot le roi Lich euh, donc c'est tout ce genre de choses euh, elle se dit bon la lumière elle, elle, elle s'est barrée du coup je vais euh, tabasser des gens et euh, du coup elle devient à moitié guerrière, et donc c'est un peu un mélange des deux qui fait qu'elle est euh, qu'elle est paladine. Euh, donc euh, voilà, elle est un peu, euh, peu semi-dirigeante euh, des... Enfin, elle est on va dire importante chez les elfes de sang. Euh, et euh, après, c'est des trucs compliqués que je raconterais euh, raconterai en, en temps voulu. Et si je dis pas de bêtises, on la revoit dans Warlords of Draenor. Euh... Mais ça c'est à vérifier parce que euh, voilà. <rire> Il y a Galandur qui demande c'est quoi le Lord Morgue de l'Oracle. Alors, très bonne question. Euh, c'est en fait euh, euh, le, le personnage le plus important de, de Warcraft. Non pas du tout. Euh, bah, J'en ai aucune idée tiens. Euh... Pour le coup j'en ai aucune idée, je sais même pas si... si... il existe. Non, mais si, il existe, <rire> hein, c'est genre... Un chaman, bah, mais... Ça a l'air d'être un pote de... Oh l'enfoiré. De Sirmley Millington, machin truc. Oh là là, okay. J'ai perdu. Euh... Fin de mon arène. Ah. Triste. Euh... Bon, euh, du coup Morgue, bah, je me renseignerai pour les prochaines fois. Euh, on a qui d'autre euh, On a Tyrande, alors euh, Tyrande c'est la femme de Malfurion. Donc Malfurion c'est le, le héros des. Euh, des druides. Enfin le héros des druides. le, le héros druide de euh, Elle son histoire bon c'est avec le puits d'éternité, tout ça, enfin c'est assez long euh, jeu, avec beaucoup de dragons et tout, le rêve d'émeraude, donc le rêve d'émeraude c'est Isera, tout ça. Ça, j'en parlerai euh, plus tard, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Euh, ensuite, pour les voleurs, il y a Maïev. Alors, Mayev euh, chante l'ombre. Elle, elle, euh, elle euh, surveille euh, Illidan. Euh, parce qu'en fait, Illidan, en gros, c'est un méchant. Je raconterai mieux, mais en gros, Illidan, c'est un méchant. Elle, elle le surveille et ensuite, elle le tuera euh, dans le Temple Noir. Illidan qu'on voit dans Overwatch. Qu'on voit dans Overwatch, ah bon, ah bon Oui c'est un tag euh, vous n'êtes pas prêt. Ah oui oui oui. Euh, oui. Le tag vous n'êtes pas prêt, euh, parce que vous n'êtes pas prêt c'est sa phrase emblématique qui dit dans la cinématique d'intro de euh, Burning Crusade. Genre, euh, Banni de ma propre patrie. <rires> Et vous avez pénétré dans mon royaume. Mais c'est merde. Non mais, elle est... Non, mais est... elle est trop bien cette cinématique. Et euh... <rire> vous irez chercher euh, euh, cinématique euh, euh, de euh, comment de Burning Crusade. D'ailleurs on le voit écraser un crâne dans cette cinématique et c'est le crâne de Guldan qui a son importance après, j'en parlerai après. Voilà. Euh, donc, je pense que je ferai l'histoire de Guldan à un moment, qui du coup regroupera pas mal celle de... Alors, s'il y a besoin de jouer Guldan, ça va être compliqué parce qu'il est totalement hors méta. <rire> ah, non non, mais c'est pas grave, au pire on se fera des duels entre nous. Tu sais. Ouais. Euh, donc voilà. Euh, du coup il reste qui euh... Ah oui, il reste donc du coup Morgle l'oracle, l'oracle, putain je règle. À... L'oracle L'oracle Tu <rire> euh, veux du sucre Oui <rire> euh... Et il reste, euh, pour les paladins, euh, Mani, Barbe de Bronze. Euh, est qui que... est... Euh... C'est Pardon C'est Guerriute, euh, euh, pardon, oui, oui, oui, je suis con. Euh, oui, parce que c'est un enfin, on Enfin, s... ouais, c'est... Oui. Euh, alors, lui, c'est euh, le roi des nains. Euh, je crois qu'il est vivant, lui. Parce que vous avez la liste de qui était vivant et mort. Euh, Manny oui. est vivant, enfin, il n'y a pas de raison qu'il soit mort en fait. <rire> du coup, euh, je crois qu'il est, euh, qu est, euh, qu est vivant. Euh, donc voilà. C'est à peu près tout, du coup. Euh, bon après il y a aussi des trucs qui remplacent les héros, je sais pas si j'en parle, enfin genre Jaraxus et, et Ragnaros. Euh... Alors euh, Ragnaros c'est euh, le seigneur du feu, donc en gros c'est euh, le maître des élémentaires de feu, on va dire. Mais plus maintenant. Euh... Si, je... Oui bah plus maintenant du coup il l'était <rire> euh... Et euh. Il y a. Euh, ah, com comment il s'appelle euh, Il y a une légendaire dans, dans Hearthstone. Euh, qui est aussi... enfin, il y a, bref, il y a les autres seigneurs élémentaires aussi qui sont présents. Euh, Neptulon, voilà. Ne Neptulon, c'est le c'est pour l'eau. Euh, Alakir. Alakir, c'est pour le vent. Euh, donc, Alakir qui est jouable par les chamans uniquement. Neptulon qui est jouable par tout le monde. Non, par les chamans uniquement. Par les chamans uniquement, ok, c'est logique. Euh... Enfin, je dis c'est logique, mais en même temps, euh... Ragnaros, il est jouable par tout le monde. Euh, parce que je... d'ailleurs je crois que Ragnaros est remplacé dans Légion, enfin il y a un nouveau euh, Seigneur du Feu euh, dans Légion, enfin dans l'extension de World of Warcraft. Ouais c'est ça dont je parlais je crois. Euh... Ouais. Euh... Et pareil pour Alakir qui est l'ancien seigneur du vent, qui est aussi remplacé dans Légion. Dans, dans Légion. Dans Légion, si je pas de bêtises. Mais ça c'est à vérifier vu qu'encore une fois je n'ai pas pu énormément jouer à Légion. Euh, je suis très triste. Euh, et pour la terre, je sais plus qui c'est, je crois qu'il est un peu Osef, le seigneur de la terre en même temps. Le seigneur de la terre, je sais même pas si on l'a en carte, donc euh, euh... Ça fait rien. En fait je crois qu'on la voit dans Cataclysme et qu'elle nous donne des quêtes. Euh... Euh, je sais plus... En tout cas, c'est vraiment le... vraiment le personnage Osef quoi. Euh, pour le coup... Je me fais rouler dessus encore, hein, c'est... Euh... <rire> c'est plaisant. Ah oui, là t'es en... Taverne euh, Morl Je suis en bras de fer. Oui, Taverne Morl. Euh, ouais, je l'ai fait ce matin. Euh, ok. Euh, il n'a pas de disparu... Euh, alors je sais plus ce qu'il est devenu de... de ce bon vieux Ragnaros. Euh, je sais plus s'il est transformé en caillou ou euh... <rire> disparu. Non, mais si, si, c'est logique. Enfin. Non, mais tu vois, tu pourrais dire ça autrement. C'est devenu une montagne. Il s'est transformé. La roche, l'a emprisonné. Il s'est transformé non, en cailloux. Caillou, ouais. <rire> Disons les choses. Euh... Je crois que j'ai fait à peu près le tour. <rire> il a... Alors, il y a qui est qu un peu mauvaise langue. Donc, il dit démoniste, c'est hors méta. se fait rouler dessus par un démoniste. <rire> Alors c'est parce ah que c'est des decks euh, préfets en fait. C'est ça, c'est du bras de, bras de fer. Et, euh, et là le thème du bras de fer en gros mmh. c'est euh, les élémentaires oh. contre les, les bêtes. Ouais, bah, les élémentaires c'est plus fort hein. Bah moi j'avais gagné avec élémentaire et je l'avais détruit euh, le perso en face, je sais même plus quelle classe j'avais. Bah non mais regarde moi ça quoi, sincèrement. Mais oui, enfin c'est franchement c'est insolent. Hein. Moi c'était une balade au parc hein, pour moi le combat. Ah bah lui aussi hein, les... Ouais. les brises tout ça... Ouais. Tu vois, mon truc ça coûte 9, j'arrive à traiter ça... Mmh. Super <rire> Bon, euh, bah du coup ce match va marquer la fin... Enfin cette défaite, cette voilà. défaite, va marquer la fin de, de ce stream, de cette vidéo. Euh... Hop, on va dire. Et euh, bah j'espère que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires euh, ce, que, ce que vous avez pensé du format, si ça vous a plu ou pas, si vous voulez euh, qu'on aborde certains sujets, enfin que j'aborde certains sujets, euh, ou, euh, ou si vous avez des questions, des trucs qui n'étaient pas clairs, etc. Euh, en fonction de la, la taille de la réponse, ça va être soit euh, dans les commentaires, soit j'y reviendrai dans une vidéo suivante. Euh, aussi, si le format vous a plu, parce que si ça vous a pas plu, bah... Moi, ça m'évite du travail hein, de ne pas, de pas en refaire, très honnêtement. Euh, parce que, comme vous avez vu, j'ai préparé genre plein de petits trucs à afficher, euh, genre Medivh et tout. C'est vachement bien fait, un hein, stream professionnel. Ah, franchement, c'était propre. Et euh, bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à me dire euh, euh, si, du coup, <rire> ce, que, ce que vous voulez. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, euh, à, à venir euh, retweeter sur Twitter, tout ça. Et voilà. Euh, bah, du coup euh, on vous dit à mardi pour le stream euh, ranked overwatch habituel. Ouais. Je crois qu'on n'a pas de rendez-vous d'ici là. Mmh, comme ça, non, et puis de toute façon, euh, pour savoir s'il y a des rendez-vous, faut passer sur Twitter. Voilà, un Twitter comme d'hab, ça ça change pas. Euh, donc voilà, bah, des bisous et merci d'être passé pour ce petit record. Euh, voilà. Bye. Bye. Bye.